Bien entendu, si vous avez des questions euh, personnelles à poser, comme d'habitude, vous pouvez aller sur Tipeee, et vous pouvez aussi nous retrouver, Zoé et moi, sur les réseaux sociaux euh, Twitter et Instagram. Et n'oubliez pas de vous abonner! Balance et ascendant, balance, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, avec l'ambiance du mois qui est gérée, vous le savez, par le soleil et par sa planète maîtresse. Bon, Là c'est la lune hein, puisque le soleil est en cancer, donc euh, sa planète maîtresse ça peut être jupiter, hein, mais jupiter elle est en bon aspect avec vous. Donc ce soleil en, en cancer qui donne le ton du mois, il est tout en haut de votre zodiaque, c'est-à-dire que ce sont les choses importantes, les choses qui comptent ce mois-ci et qui sont le résultat parfois d'un travail de plusieurs mois. Hein. Vous arrivez à terme, au, au bout de quelque chose, et vous en avez, soit vous atteignez votre objectif, soit c'est un échec, hein. ça peut être les deux. Hein. Donc l'ambiance de ce mois euh, sera marquée par euh, un événement important euh, qui peut être positif à mon avis pour le premier décan, ça hein, c'est sûr, mais euh, qui sera un petit peu moins positif pour ceux du second décan, du deuxième décan pardon, et cela à cause d'une opposition entre le Soleil et Saturne qui se tiendra autour du, du 8 euh, juillet. Alors cette opposition, elle, elle bien sûr, elle reflète euh, l'opposition que Saturne vous envoie depuis euh, quelques mois, hein, et qui est, enfin c'est pas, même pas une... c'est l'opposition du Soleil avec Saturne, mais vous, c'est depuis votre signe, c'est une dissonance, un carré comme on dit. Donc euh, voilà, ça se répète, ça fait deux fois l'aspect, et c'est un aspect de frustration. Donc il euh, y a quelque chose qui se qui n'ira pas comme vous le voulez, qui n'ira pas dans la direction que vous avez prévue, et donc vous serez quand même un peu embêté. Euh, alors ça peut concerner l'un de vos enfants, hein, on, on est quand même dans le signe de la famille avec le cancer, ça peut concerner votre enfant, ça peut concerner votre conjoint qui a un problème professionnel. Et bon, comme d'habitude, hein, en bonne balance, vous allez vouloir les aider, mais ce n'est pas, pas pendant la période cancer que vous pourrez aider, c'est dans la période suivante avec le soleil en lion à partir du 23 juillet où euh, vous aurez une attitude euh, très amicale et où l'entraide sera au premier plan, donc on pourra compter sur vous euh, à ce moment-là. <musique> continue avec Mercure qui gère euh, votre quotidien, bien évidemment, votre travail aussi, si vous travaillez, et vos relations avec vos proches. Vous me direz, elle a beaucoup d'attributs, mais euh, c'est vrai que c'est une planète euh, qui gère deux signes en fait dans le zodiaque, elle gère euh, les Gémeaux et elle gère la Vierge, hein, donc c'est quand même des significations euh, assez différentes. Alors euh, bah Mercure elle est en bon aspect avec vous, euh, c'est pour ça que c'est quand même un mois euh, difficile, hein, je l'ai déjà dit. C'est un mois contradictoire. Ce mercure euh, est en très bon aspect avec votre premier décan, mais euh, en dissonance avec Uranus. Donc vous pouvez avoir des surprises, des changements de dernière minute, mais pas forcément des choses importantes, hein, mais euh, bon, ça vous contrarie parce que vous aviez prévu que ça se passerait comme ça. Eh ben non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe autrement. Et ça, ça va être dans la première quinzaine. Bon, moi je pense que vous vous en sortirez très bien, c'est une question d'adaptation hein, uniquement. Donc si vous vous adaptez, il n'y aura pas de problème. Maintenant si vous refusez, que vous râlez, que vous, vous êtes mécontent, ben, euh, je veux dire, vous serez énervé, hein, ça ne va pas vous aider à bien dormir. Par la suite, donc à partir euh, mettons du 20, euh, uranus, pas en, enfin uranus, mercure en reculant va se trouver en Cancer. Donc là, c'est le 3e décan qui va se taper euh, Mercure euh, au zénith, euh, et ça va durer euh, jusqu'au mois d'août, hein, et encore une partie du mois d'août, elle reviendra direct que le 1er août. Donc elle est rétrograde, euh, vous voyez, du 20, enfin les 10 derniers jours du mois, et ça va vous poser question, hein, si vous êtes du 3e décan, euh, bon, sur quoi? Sur euh, votre carrière? sur le choix de carrière d'un de vos enfants, sur celle de, de votre conjoint si vous en avez un, bref, on se posera des questions, il y aura des discussions, et vous serez la voix de la raison. Il faudra que les autres vous écoutent, parce que avec un mercure en 10, comme ça vous voyez loin, vous voyez bien, vous voyez clair, vous êtes peut-être un peu trop réaliste, mais ça ne nuit pas le réalisme. Hein? Certes, ça rend un petit peu pessimiste, hein? c'est sûr, mais vaut mieux ça que de se faire des illusions et d'être déçu après. Hein? Je pense que vous serez d'accord avec moi, là. On en vient à Vénus, hein? votre planète d'amour, euh, qui elle aussi se trouve en cancer, comme le soleil, et donc va faire les, les mêmes aspects. Alors euh, bon, pour le premier er décan, comme toujours, là ça, ça, ça se passera pas trop mal, euh, bon simplement vous serez... Euh, Vénus sera sous la coupe un petit peu de de votre secteur de carrière et donc vos plaisirs seront plus liés à des réussites pour vous ou pour les autres hein, qu'à qu vos propres plaisirs. Hein. Mais le problème va se poser encore une fois pour le deuxième e décan puisque Vénus va se retrouver opposé à, à Saturne, donc il y aura de la frustration, de la peine, euh, euh, peut-être même que vous serez obligé de euh, mettre vos sentiments euh, au rencard, hein, de ne pas les laisser s'exprimer, parce que euh, bon sinon, euh, euh, vous voyez, ce serait un petit peu envahissant, donc vous aurez tendance à vous réfréner euh, côté sentiment, ça va durer 4 ou cinq jours, mais ce sera pour passer un cap ou pour, euh, voyez, pour ne pas trop euh, être euh, remué par euh, quelque chose qui euh, vous fait de la peine et qui, euh, qui vous attriste, hein, euh, ou qui vous fait peur, parce qu'avec Saturne, si vous voulez, il y a... Toutes les émotions négatives finalement sont liées à Saturne, c'est-à-dire la peur, euh, le, la tristesse, le chagrin, euh, euh, le, le, le renoncement, euh, voilà, tout ça c'est lié à Saturne. Alors peut-être que vous avez aussi à renoncer quelque chose, à quelque chose, et peut-être à quelque chose de votre passé, peut-être un, un parent âgé qui, qui n'est pas bien, enfin vous voyez, tout, tout ce genre de, de, de choses va être un petit peu mis euh, en exergue par euh, cette dissonance de Vénus qui touche vraiment euh, votre, votre affectif. Hein. Euh, ça s'arrangera bien évidemment le mois prochain quand Vénus sera en Lyon, mais là euh, bon, euh, essayez de ne pas euh, lutter, ne luttez pas contre cette tristesse euh, si jamais vous en avez. Euh, je crois qu'il faut euh, accepter que certains moments de notre vie ne soient pas très joyeux, on ne peut pas être tout le temps euh, hein, au top, eh bien, on a le droit d'avoir des moments de tristesse et de, euh, euh, de repli sur soi. C'est tout à fait normal, c'est pas la peine d'aller prendre des médicaments. Hein? On termine avec Mars qui, je. <rire> qui gère votre forme, votre vitalité, votre esprit de décision. Alors bon, Mars est bien placé, donc ça vient euh, et, et vous donne la pêche, donc ça vient contredire hein, ce que je vous ai dit. Mais bon, peut-être que Mars va occupe un autre domaine de votre existence. Hein, il occupe votre le Lion, donc votre domaine des, des projets et des euh, et des amitiés et euh, Bon, alors c'est ça qui vous mettra certainement le plus en forme, c'est d'avoir des projets, de pouvoir regarder un petit peu loin devant vous, euh, ou alors ou alors aussi de d'aider quelqu'un qui est dans la difficulté. Euh, parce que ça, vous êtes spécialiste, hein, vous êtes là, quand on a besoin de vous, et vous êtes quelqu'un à la fois de bon conseil, qui a beaucoup de douceur, vous ne brusquez pas les autres. Bon alors peut-être qu'avec Mars vous serez un petit peu plus ferme que d'habitude, que vous direz des choses un petit peu plus... Euh, euh, comment dire... Euh, vous serez plus efficace hein, de toute façon, puisque Mars est bien placée. Alors c'est sûr qu'elle fait une dissonance avec Uranus, peut-être qu'on ne s'attendra pas euh, à ce que vous disiez certaines choses ou que vous preniez certaines décisions, mais vous vous sentirez que vous avez l'énergie en vous pour ça. Vous sentirez que c'est le moment. il y a, hein, vous aurez l'intuition que c'est le bon moment et que euh, bon si vous attendez, et eh ben votre énergie ne sera plus à, à cette euh, intensité là et que vous n'aurez peut-être moins de courage pour faire ce que vous avez à faire euh, que euh, que au moment où ça se passera, hein. c'est-à-dire dans la première quinzaine, euh, Mars sera vraiment euh, très euh, dopé et votre énergie aussi, mais elle peut être dopée aussi par le stress. Hein. Attention. Euh, à ne pas vous stresser pour les autres. Hein. Euh, c'est pas pour vous que vous vous stresserez. Là c'est vraiment, hein, on est euh, euh, avec un Mars en Lion, euh, euh, c'est, je vous l'ai dit, c'est les amis, c'est les alliés professionnels aussi si vous travaillez. Hein. Donc euh, essayez, euh, si jamais le, le stress est là, d'en faire un moteur et non pas de le subir.